C'est Madame Irma. Aujourd'hui, je vous présente les Verseaux. Du 20 janvier au 18 février, signe d'air, le Verseau verse sur le monde l'eau de la connaissance, principalement intellectuelle. Le verso est sociable, idéaliste, émotive et sentimental. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir C'est Madame Irma C'est la fête C'est la fête Les blagues de Madame Irma Le volant les gens, aussi fou Du 20 janvier au 18 février Signe d'air t'as pas dit le signe Bah ben, si, signe non. non mais c'est quoi le signe Cigne Non mais le signe, c'est l'air Oui Mais c'est pas un signe ça es C'est bélier, c'est quoi je de l'avais de, de... dit au début le personnage Non, t'as dit que bonjour, c'est madame Herma et on a rigolé. Alors refais ton bonjour. Mais tu m'énerves, Allez, sérieux. Bam ah.